Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le troisième épisode d'Un Perso Queer. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ce format, mais voilà, c'est pas grave. Je vous rappelle que les précédents épisodes étaient sur Alex de Kitchen in the Dark et Loras euh, de Game of Thrones. Et aujourd'hui, je m'attaque à Dumbledore d'Harry Potter, rien que ça. J'avais fait un petit sondage sur la page Facebook pour savoir ce que vous préfériez. Je vous avais proposé Dumbledore, euh, Lisbeth de Millennium et euh, Rebecca du, du roman Rebecca de Daphné Dumourier. Et vous avez, chouette, vous étiez très nombreux à avoir choisi Dumbledore, alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire là-bas. Mais bon, peu importe, je me plie à vos exigences. Je ne sais pas trop à ce à quoi vous vous attendiez avec cette vidéo. Si vous vous attendez à ce que je sois contente de Dumbledore, ou que je gueule contre Dumbledore. Voilà. Petit indice, je vais sans doute m'énerver. Albus Dumbledore, Harry Potter, est le seul personnage LGBT de tout Harry Potter. Est-ce que vous voyez déjà le problème ou pas Et encore, c'est pas dit clairement. J.K. Rowling ne le dit qu'en interview. Il y a plein de personnages, dans Harry Potter, franchement, il y, y, y en a partout, voilà, il y, y a tous les potes de Harry, il y en a plein qui gravitent autour, etc. Et... J.K. Rowling est plutôt open, elle a toujours dit que voilà, elle était pour euh, les droits des personnes LGBT, mais on a le droit à Albus Dumbledore, quand même. En plus, c'est très bizarre, parce que les sorciers, ils couchent avec à peu près tout ce qui bouge. Des Vélans, des loups-garous, vraisemblablement des vampires, des géants, il y a des choses comme ça inter-espèces, et par contre, il n'y a, a pas mention de deux mecs ou de deux filles. Après je me suis demandé si cette invisibilité totale de l'homosexualité, de la bisexualité, mais bon, on va dire l'homosexualité, euh, était réellement critiquable ou pas, quand je me suis penchée en fait sur les Relations hétérosexuelles. Le pouvoir de Harry Potter, c'est l'amour. Mais en fait, c'est pas l'amour euh, amour amoureux. Euh, J.K. Caroline met en avant euh, l'amour fraternel, l'amour filial, euh, l'amour amitié. Mais en fait, les relations amoureuses ne sont jamais traitées. C'est jamais mis en avant. Euh, L'histoire de Harry avec Ginny, ça tient en 4 dans le tome 6. Euh, Ron et Hermione, c'est un bisou dans le tome 7. Franchement, c'est pas, c'est rien du tout. On est sur des, on est avec des adolescents qui pourtant voilà, découvrent l'amour, etc. Mais euh, en fait, J.K. Rowling a choisi et bon, c'est légitime euh, de ne pas traiter des relations amoureuses, en fait qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Compte tenu de ça, effectivement, les relations amoureuses homme homme et femme femme sont pas du tout évoqués dans Harry Potter mais en fait euh, les relations hétérosexuelles ne le ne sont pas mises en avant excessivement non plus. Voilà, ceci explique peut-être cela et euh, du coup peut-être que mon propos est pas forcément euh, ultra euh, pertinent. Mais bon, vous vouliez que je parle d'Albus Dumbledore et je vais faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire des miettes. <rire> j'ai été chercher dans Harry Potter 7 les éventuelles mentions de l'homosexualité de Dumbledore. J'en ai parlé un petit peu avec mon meilleur ami qui m'a dit non mais c'est évident nananananana. Nanana. Euh, je l'ai lu, je l'ai lu attentivement, j'ai cherché toutes les occurrences de Geller Grindelwald, j'ai relu tous les passages écrits par Rita Skeeter, etc. Franchement j'ai rien trouvé. Franchement j'ai rien trouvé. Pourtant, pourtant je suis la personne qui voit le plus, le plus possible des trucs. Au euh, moins quand il n'y en a pas. Et là il y en a mais je les ai pas vus. enfin c'est rien, c'est des clopinettes euh, le seul moment où Dumbledore parle de cette relation en fait c'est Harry qui lui en parle c'est même pas cité ou évoqué dans le bouquin de Rita Skeeter et ça, ça me paraît complètement aberrant il euh, y aurait dû... effectivement peut-être que Harry et Hermione ne s'attachent pas à cette partie là et que effectivement c'est mis mais ça coûtait rien de, de l'évoquer en passant. Euh, connaissant Rita Skeeter, pourquoi dans son chapitre sur Albus et Geller, elle ne, elle ne va pas à fond et elle le démonte en disant « Ouais, en plus il était p... » Alors soit l'homosexualité est hyper acceptée dans Harry Potter, et à ce moment-là, bah pourquoi elle ne le dit pas Et pourquoi du coup... Euh, pourquoi c'est pas dit plus clairement dans, le, dans les bouquins, pourquoi il n'y a pas plus d'évocations, etc. Si c'est considéré comme normal dans le monde des sorciers. Puisque, je le rappelle, euh, il couche avec des Vélanes et des trucs paiements. Euh, ou alors c'est tabou, et à ce moment-là, Rita Skeeter aurait dû sauter sur l'occasion pour euh, tout déballer. Ça veut dire qu'il aurait été dans le placard toute sa vie C'est triste, vous imaginez un peu euh, Ou alors ça veut dire que, genre, il a eu que Gellar Grindelwald comme amoureux durant toute sa vie le mec il a plus de 100 ans et il aurait l'amour de sa vie ça aurait été un gamin qu'il a rencontré à 17 ans qu'il a connu deux mois mais c'est hyper triste vous vous imaginez un peu alors après le truc c'est que l'amour d'Harry Potter en fait dans Harry Potter tu épouses toujours ton amour de jeunesse le, la personne dont tu es amoureuse à 10 ans ça sera la personne avec qui tu te marieras, et tu auras des enfants. Je sais pas ce que ça euh, reflète de J.K. Caroline là-dessus, si c'est idéalisé, je pense que c'est voilà, une idéalisation de l'amour, mais euh, c'est hyper triste. Alors effectivement, Severus Rogue, dont relation hétérosexuelle avec Lily, est traité de la même manière. Il est tombé amoureux de Lily quand il avait 8 ans, et à 40 balais, il l'est toujours. Et entre-temps, on présuppose qu'il a eu personne d'autre. Il est mort puceau. Toute cette histoire, j'ai du mal à l'avoir comme pensée à l'avance. Sans doute que j'ai tort et que J.K. Rowling avait réfléchi et que c'était clair dans sa tête depuis très longtemps, enfin voilà. Mais euh, pour moi, ça fait vraiment... Je le sors du chapeau quand j'en ai besoin. Mais si, regardez, il y a un personnage gay dans Harry Potter. Et franchement, je trouve ça... Vraiment dommage. Effectivement. C'est très cool que le plus grand sorcier du monde ait été gay. Voilà. Effectivement, le, le, la symbolique est pas mal, quoi. C'est le mec, tu, tu l'imagines pas du tout homo, et en fait, bah voilà, il l'est, et peu importe, voilà, ça, on en fait pas tout un pataquès. Ça vaut pas la peine de mettre J.K. Rowling sur un piédestal parce qu'elle a fait de Dumbledore un personnage gay. C'était juste tellement facile, et ça a tellement aucun impact sur le livre et euh, c'est le personnage le plus vieux de toute l'histoire, il n'y a aucun processus d'identification qui est possible. Alors effectivement tous les romans ne sont pas faits pour euh, pouvoir s'identifier, mais enfin euh, on est quand même dans Harry Potter où tu as une flopée de personnages différents euh, qui permet euh, aux jeunes lecteurs de voilà voir un peu la diversité des gens, des caractères, etc. Et ça aurait été beaucoup plus fort de faire, un... quitte à avoir un personnel gay, en en avoir qu'un seul, et que ce soit à peine évoqué, ben, ça aurait été mieux que ce soit par exemple un ami de Harry, ou enfin quelqu'un de sa génération du moins. En plus, c'est pas dit clairement, euh, il faut aller le chercher, il faut le savoir, euh, je suis désolée, mais euh, moi ça m'a absolument rien apporté euh, de savoir que Dumbledore était homo. J'ai fait, ouais, ok, et alors il y aurait eu des tas de personnages, ça aurait été bien plus cool, même si même si J.K. Rowling avait procédé de la même manière, c'est-à-dire en disant après coup que le personnage était homo. Il y en a plein avec qui ça aurait marché, j'ai listé des possibilités qui auraient été cool. Par exemple, Charlie Weasley ou l'un des jumeaux Weasley, un Weasley, ça aurait été pas mal. Colin Creevy, franchement, avec la manière dont il tue partout Harry, etc. son fangirlisme à l'extrême, ça aurait été logique et ça aurait été pas mal. Luna et Lavande, je trouve que ça aurait pu être pas mal. Pas forcément ensemble, je veux dire, mais soit Luna, soit Lavande. Euh, un des camarades de d'Orsoir de euh, Harry, par exemple, Dean ou Samus, des personnages qu'on voit au final assez peu, mais qui sont quand même présents et auxquels les, les lecteurs peuvent s'identifier ou du moins euh, retrouver quelqu'un de leur entourage. Enfin voilà, qu'il y, y ait quelque chose, quoi, un rapport euh, sympa. Quitte à, à taper dans la génération au-dessus, ça aurait pu être Sirius, au Rémus. Voilà, l'évoquer comme ça en passant, c'est pas si mal. Et surtout, en faire un personnage gentil, ça c'est pas mal aussi. Et euh, le must du must pour moi, ça aurait été Draco Malfoy. Euh, je pourrais faire un, un exposé entier de 3 heures euh, et une dissertation de 20 pages sur pourquoi je pense que Draco Malfoy, homo, ça aurait été top. Euh, mais je ne vais pas faire ici puisque c'est pas le sujet de la vidéo mais voilà, rien là, en, en, en 30 secondes je vous montre qu'il y a plein de personnages qui auraient été... Je pense que ça aurait été mieux que ce soit eux qui soient gays. Euh... Après évidemment, euh, je ne vais pas critiquer non plus le choix de V.K. Euh, c'est très bien, euh, pourquoi pas Enfin j'ai envie de dire, euh, de toute manière c'est fait, c'est fait, enfin... Et je pense que ça a quand même apporté des choses euh, que... d'apprendre que le Dumbledore était gay. Il y a eu plein de... il y a eu des articles... On en a beaucoup parlé à l'époque, etc. Et euh, ça faisait un peu, ouais, The again, ouais. Et alors, t'as un problème Enfin, c'était plutôt cool. Néanmoins, après, si on prend juste le bouquin et qu'on enlève tout le contexte autour, le contexte fanfiction, le contexte fandom, Twitter, J.K. Rowling, etc. Si on prend le bouquin en lui-même, et eh ben, franchement, c'est dommage. Après, évidemment, aucun auteur n'est obligé d'insérer des personnages euh, LGBT dans ses, dans ses bouquins. Mais, quitte à le faire, et à avoir envie de, de défendre les droits LGBT, etc., comme essaye de le faire J.K. Oling, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et en plus que ce soit effacé autant dans le film, euh, on sait que, euh, à un moment, euh, le réalisateur de, de Harry Potter voulait faire dire à Dumbledore « Oui, je me rappelle une fille euh, quand j'étais euh, ado, etc. Euh, » Sauf que du coup, Rowling lui a dit « Non, mais Dumbledore est gay, il ne peut pas dire ça. » Et du coup, plutôt que de, dire, de faire dire à Dumbledore « Oui, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un garçon qui... » Non, ils lui ont fait rien dire. Et ils ont même été jusqu'à effacer le seul truc qu'on a, c'est-à-dire le fait que Geller Grindelwald protège euh, la sépulture d'Albus Dumbledore en ne disant pas à Voldemort euh, où était la baguette de Sureau. Parce qu'à l'origine, Geller, il crève justement, il se fait tuer par Voldemort pour ne pas avoir euh, dit la vérité. Bon, Voldemort lui arrache quand même le secret, mais bon bref, euh, normalement il refuse de le faire. Et là, non, dans le film, euh, on enlève ce seul petit truc qui faisait qu'on pouvait se douter qu'il y avait eu quelque chose dans le passé et Keller Grindelwald livre euh, le secret de Dumbledore euh, comme ça, Voldemort, euh, il est même super content de le faire. Alors Harry Potter, il y, y, y a des tas de qualités, mais c'est certainement pas le traitement euh, des relations amoureuses. Pour ça, je vous conseille euh, les Royaumes du Nord, je vous conseille euh, la quête des Whelan, vous allez voir vraiment bien mieux fait. Je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo un perso queer vous a plu. Je pense que la prochaine ce sera sur Lisbeth de Millennium parce qu'elle est trop cool et je suis carrément amoureuse d'elle. Euh, Nonobstant, je vous souhaite une très bonne journée, portez vous bien et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.